Audio Jungle Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques en pleine campagne, euh, sur le bord d'une fenêtre entre le volet et la fenêtre. Bon, il n'est pas très gros, il fait euh, la taille d'un ballon de handball, voire à peine un peu plus petit. Donc c'est encore petit pour la saison, mais on le sait, maintenant les frelons ils sont en retard. Donc je vais vous montrer de l'extérieur où il est et après je rentrerai à l'intérieur de la maison pour le traiter depuis la fenêtre. Bon, J'espère que vous allez bien Petit logo, vous savez, c'est quoi maintenant ce logo allez, Je vous montre ça Vous voyez, la petite fenêtre en haut, c'est là où il y a le nid en fait. Et la cliente a ouvert la fenêtre et s'est fait piquer Donc ça reste quand même dangereux Avec toutes ces feuilles là, on ne voit pas Vous allez voir, le nid est petit, mais avec les vibrations Quand elle a bougé le volet, c'est s'est fait piquer Allez, je vais aller me préparer on va aller voir ce petit nid tranquillement. Et on va aller le traiter. Allez, à de suite les allez, allez. allez, on est habillé, on va aller voir ça. On va aller traiter ce nid. Il faut monter à l'étage, dans la petite chambre. Ça va être un peu sombre. Je vais essayer d'ouvrir le volet pour qu'on y voit un peu mieux. Mais vous allez voir, il n'est pas très gros. Donc c'est pas les, ni le plus dangereux mais quand même il y a eu une piqûre. Allez, on va aller voir ça. On va essayer de ne pas trop filmer l'intérieur. Allez, je montais. Je ferme la porte au cas où. Oui. Il n'y a, a pas d'odeur, Ah non, non, il n'y a pas d'odeur, non, non. C'est juste qu'il va. Vous allez avoir quelques fronts qui vont tomber dehors. Ouais. Donc il faut faire attention qu'il n'y en a pas un qui rentre. Vous n'avez pas la fenêtre ouverte là Non, non, mais. Voilà. Oui. Moi je monte, je m'enferme dans la chambre et je traite. Hein à de suite Il n'y en a pas pour longtemps C'est parti Allez on a la chambre Alors c'est une chambre rustique hein. On est à l'époque C'est l'époque Allez, Je vous montre vite fait où il est à travers la vitre branche donc le volet est pas souvent ouvert voilà. ouais, c'est tellement vieux qu'on entend on est en train de discuter en bas Allez, je vais me finir de m'habiller avant de faire le volet à mettre un petit pouce bleu pour encourager, posez-moi des questions, je répondrai avec plaisir. Voilà, Allez, on va ouvrir cette fenêtre. Voilà, on va regarder un petit peu le nid, tranquillement. On voit bien les petites ouvrières. On voit bien qu'ils sont vraiment en retard cette année, les ils sont vraiment en retard. Hein. retard. Petites ouvrières qui surveillent. Allez, on va attaquer ça. Donc après, on va regarder, regarder euh, s'il y, si y a des larves, voir où, où ils en sont, et euh, ça sera, hop. on va regarder s'il y a des larves, où ils en sont, vu la taille du nid, hop, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, et tout quand, ben. on voit tous les frelons qui arrivent de l'extérieur, hein. ils savent que le nid a été attaqué, donc ils envoient un signal, hein. donc ça c'est très important, se de demande ce qui se passe alors si vous êtes inquiétez ça rentre pas dans la pièce pour l'instant hein. on va essayer d'ouvrir ce nid un petit peu On manière de voir on va essayer de sur le côté elle euh, euh, faite hein, déjà, avec des futurs frelons qui vont sortir, hein. c'est très très important, hein. Et, ah, ah, vous voyez on voit la reine qui vient de passer, on vient de voir la reine passer, enfin la fondatrice principale, hein, personne qu'on appelle ça une reine, mais le vrai nom c'est une fondatrice principale, voilà vous voyez, elle essaie de s'occuper de ses petits, malheureusement. très énervé très en colère regardez moi ça voilà elle est partie là elle va aller mourir elle abandonne son nid. allez on va fermer le, la fenêtre on va quand même vérifier qu'il n'y a rien à l'intérieur vous avez vu, la lumière était allumée. Ça n'a pas du tout attiré le frelon à l'intérieur. C'est que le frelon européen qui est attiré par la lumière. Voilà, là c'est fermé. Allez, on va redescendre jusqu'à la voiture. C'est terminé, est, il est traité, je vais ranger le matériel et je viens vous expliquer D'accord D'accord okay. Sortez juste pas devant au cas où Oui oui d'accord Parce que ça tombe un peu oui, Allez c'est parti Bon qu'est-ce que vous en avez pensé les Dédés Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de, cette, de ce petit C'était sympa mal les gournis, hein, avec les grosses attaques ça manque un peu, ça me manque à moi. Allez, on va ranger tout ça. Voilà, on est à la campagne ici. Je ne sais pas si vous voyez. Pour, les, pour les, les gens de ma région, on est à côté de, de Boulogne-sur-Gesse. Je sais pas si ceux qui connaissent, mettez-moi-le en commentaire. Les Toulousains ou les... Les gens de Midi pyrénées Allez, on va lever les gants. Hop. Poser ça là. Voilà. Ça fait du bien. Il n'y en a pas beaucoup de liens sur le moment. Donc ça fait quand même du bien. Et que Étienne qui a beaucoup de liens. Elle a la chance quand même.